Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui sera politique ce soir. Son élection a fait coller beaucoup d'encre, susciter des commentaires, mais c'est fait, il est dans le fauteuil de maire de Sainte-Anne. Nous recevons le chef d'édilité de Sainte-Anne, Franck-Baptiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'abord, parlons de l'actualité, puisque... Vos fonctions de maire ont quasiment coïncidé avec le passage sur la Guadeloupe de la tempête Fiona et des conséquences qui en découlent, notamment sur l'approvisionnement en eau. Ça reste une situation compliquée à sainte anne Absolument. Bon, je suis un maire, je dirais, de crise parce que oh. tout de suite, je suis euh, affronté Fiona. Oh. Ben, eh ben, sur le moment, j'ai géré ce problème d'eau. Effectivement, euh, comme toutes les communes de la Grande Terre, nous nous sommes réunis euh, en présence de M. le préfet et avec euh, le conseil municipal, où nous avons défini, je dirais, cette distribution d'eau. Mais le problème, c'était plutôt au niveau des écoles, ouais. compte tenu des ruptures de canalisation qui n'ont pas fourni, fourni, je dirais, au niveau des écoles, euh, l'eau en quantité. Par conséquent, c'est quelque chose depuis euh, samedi dernier que nous avons mis en place, et pratiquement tous les quartiers on s'est occupé, euh, je dirais, de distribuer l'eau convenablement dans les écoles et dans les quartiers. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que euh, le fait qu'il y a pas mal de canalisations coupées, mmh. il n'y a pas de fourniture en... Oui, carrément. Et du coup, forcément, ben, pas d'hygiène assurée pour les élèves, donc des décisions obligatoires de fermeture Obligatoire. de, de certaines écoles. Absolument. Alors, nous avons des réserves d'eau qui sont à disposition. Mais euh, c'est compliqué parce que ce sont pas, ce sont pas, l'eau n'est pas potable. Ouais. Donc euh, il faut faire très attention. Et donc euh, on attend à chaque fois que l'eau euh, euh, au niveau de la distribution et on fournit de l'eau en bouteille. Oui, en priorité, en tout cas, la sécurité des enfants. La sécurité des enfants, mmh. voilà. Alors, nous avons aussi, par rapport au portage de repas pour les personnes âgées, oui. nous avons une soixantaine comme ça sur le territoire. Mmh. Là aussi, il faut qu'on fasse un portage euh, organisé, avec aussi des bouteilles d'eau qui sont en distribution. D'accord. Donc, en tout cas, il y a euh, des palliatifs qui sont mis en place. Absolument. Pour aider la population, pour aider la population. Euh, on imagine que vous êtes en relation avec les services de l'État, avec les services du syndicat mixte de gestion de l'eau de la Guadeloupe pour euh, essayer de, de trouver un retour à la normale le plus rapide. Absolument. Alors, je, quand même, je salue quand même M. le préfet et le sous-préfet qui se sont vraiment attelés à accompagner toutes les communes de la grande terre. Je salue d'ailleurs nos collègues euh, maires euh, de la Bastère, par solidarité, mais c'est vrai qu'on n'a négligé personne. Donc on a eu des réunions régulièrement et régulièrement, le préfet ou le sous-préfet m'appelle pour savoir quelle est l'évolution pour euh, porter pour l'accompagnement au niveau de ces, euh, de ces distributions d'eau. Oui, absolument. Puisqu'elle continue sur le territoire, il y a encore certaines sections de sainte anne très impactées par euh, le manque d'eau dans les robinets. Hein. Très impactées, la zone de Riche-Plaine, Marly. C'est une zone très importante. Figurez-vous qu'il reste une semaine sans eau. Et donc, on a pu quand même régler en partie le problème. Je vous parle là, mais ce matin, j'avais une réunion avec mes services. Précisément, j'aurais encore des livraisons de packs d'eau, de palettes d'eau. Mais le problème reste entier parce qu'on n'a pas d'eau dans les réseaux. Et, et, et c'est ça qui est un peu difficile pour nous. Donc, on va mettre en place des réservoirs qui permettra précisément aux habitants de riche de ce quartier-là d'être alimentés en eau. Alors, il y a d'autres zones que je n'églige oui. pas, hein, hein, comme par exemple château mm -hmm. Et Ce sont des zones sensibles. Bon, euh, sur Modette, sur euh, Lebourg, même Lebo des fois, sur Funch. Bon, donc, on, on fait ce qu'on peut pour pouvoir régler ce problème. Oui, très bien. En tout cas, c'est ouais. une situation de crise et euh, vous êtes justement attelé à ce travail. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes arrivé dans une situation de crise dans ce fauteuil de maire. Euh, la crise, elle est passée au sein du conseil municipal ou elle eh est ben, encore euh, non, vivace vois, La crise, moi, à la limite, je dis qu'il n'y a pas de crise. Ouais. J'ai été élu démocratiquement. Mm -hmm. Donc, normalement, le lendemain, au travail. Je demande que tout le monde soit au travail. Et des fois, on fait des jeux de mots avec ça. Il faut travailler parce que effectivement, nous avons... Du pain sous la planche. Il y a eu un programme défini en 2020 que conduisait l'ex-maire Christian Baptiste. Je suis élu. Les collègues sont, ont été élus sur cette année, toujours avec vous. Nous avançons pour régler le travail. Oui, et vous gardez cette volonté de main tendue à ceux qui ont été un petit peu on va dire, qui ont souffert de, de, de cette élection au sein du conseil municipal Oui, toujours. mais oui. J'ai toujours la main tendue. Ce sont des collègues on peut penser là avoir quelques faiblesses, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais je pense que nous devons se mettre au travail pour pouvoir euh, euh, aller avancer avec les dossiers que nous avons sur la table. Qu'est-ce qui fait, malgré tout, on doit se poser la question, que... Le consensus n'est pas pu être trouvé. Vous êtes des alliés depuis 2014, tous, vous faites pour beaucoup partie du même groupe politique, le Phare, donc il y a eu plusieurs occasions qui auraient pu vous permettre de trouver ce consensus. Absolument. D'ailleurs, j'avais trouvé un consensus, hein, il faut le dire. Mais quand on regarde, on analyse, euh, il y a toujours euh, ce qu'on appelle des « rumeurs ou des choses qui se sont dites. Et, et quand je vérifie... Eh bien, euh, à mon âge, je n'aurais pas pu me trouver dans cette situation. Donc euh, j'ai pris euh, ma décision et euh, d'aller à ces élections-là avec la majorité des collègues qui oui. m'ont soutenu. Et euh, le maire, euh, ex-maire, savait euh, très bien que j'avais une majorité. Donc par conséquent, euh, insister. Oui. Donc il n'y a aucun doute sur la légitimité de Franck Baptiste sur le fauteuil de, de, de maire de Sainte-Anne. Est-ce que, vous le dites auprès de vos collègues, est-ce que cela se ressent également dans la population Franck Baptiste, on a l'impression de vous découvrir, mais vous n'êtes pas nouveau en politique. Vous avez commencé même très jeune. Très jeune. D'ailleurs, j'ai commencé déjà à côté de mon père, oui. Francisco Baptiste. Francisco Baptiste. Mais je suis en politique élu depuis 1989 ouais. avec le père Lubet qui est mon mentor. qui Pendant deux mandatures, j'ai été adjoint au maire. Après, j'ai été à, à l'opposition. Donc, j'ai une expérience. Et depuis 2014, je suis redevenu avec Christian Baptiste euh, à la majorité de la ville de Saint-Anne. Et j'ai toujours accompagné. Depuis à l'époque, j'ai toujours accompagné que ce soit mon père, que ce soit Marcelin Lubet, que ce soit même Christian Baptiste. Donc par conséquent, j'ai un parcours politique au niveau de Saint-Anne. La population de Saint-Anne me connaît très bien. Oui, euh, Saint-Anne justement, dont euh, les finances ont été redressées, euh, c'est un travail d'équipe. Vous vous sentez vous aussi comptable de cette réussite Je suis comptable, nous sommes comptables de cette réussite parce que Christian, l'exécutif de l'époque, s'est attelé, a, a serré la ceinture. Et on a géré en bon père de famille pour régler euh, cette catastrophe que nous avons trouvée, financière que nous avons trouvée au sein de la ville de Sainte-Anne. Par conséquent, au jour d'aujourd'hui, je ne fais que continuer à gérer au mieux en bon père de famille pour ne pas retomber dans oui. cette situation. Alors, quelles sont justement les grandes priorités pour vous, le nouveau maire de Sainte-Anne C'est continuer la feuille de route qui avait été dictée dès les élections euh, de 2020 Alors, les grandes priorités, vous savez. Au niveau de risque naturel, oui. nous avons un problème dans le bout de Sainte-Anne, avec les écoles que nous avons qui sont pratiquement situées au niveau de la mer. Uh -huh. L'État a mis un dispositif pour organiser, et ça sais pas de maintenant, c'est depuis la, la première mandature, uh -huh. on avait eu euh, un projet école, euh, de construire l'école à Châteaubois. Uh -huh. Depuis 2015, ce projet est parti. Alors, ce projet, c'est vrai, c'est un beau projet, mais ce projet, au départ, est parti à 6,8 millions 8. Les choses ont été modifiées légèrement et après, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte Il faut pratiquement 2,5 millions pour boucler le projet, pour l'assainissement. Et on n'a pas ce financement-là. Et le nouveau syndicat n'a pas ce financement. Ouais. Donc, si vous voulez, ce projet est mort. Ouais. Donc, j'ai dû prendre une opération, d'ailleurs, avec même l'équipe de Christian Baptiste. Eh bien, nous avons réfléchi pour changer de projet et d'aller sur... L'école de Mix 1 Mix 2 qui se situe au bout de Sainte-Anne, pour faire une acquisition de Béthel située à Montmain, dans les hauteurs, qui est sécurisée, que nous avons visité avec la SEMSAMAR, avec la vidéo qui nous accompagne, avec, je dirais même, l'Éducation nationale, pour voir comment on peut effectivement implanter l'école par là. Donc, c'est un projet que nous avons à cœur que euh, d'ici 2024, que nous ayons cet établissement scolaire et rétablir l'ordre au niveau de la sécurité de nos enfants. Oui, voilà ce que je veux sûr, dire. C'est une priorité. Voilà. Oui. Ensuite, nous avons l'assainissement du bourre. Il mm -hmm. faut savoir que l'assainissement est défectueux. On ne peut pas travailler, faire euh, avancer la qualité en termes de circulation euh, des eaux usées en ce moment même qui est financé par, par le syndicat, le nouveau syndicat, là où oui, il y a au moins 60 mètres d'assainissement de, de, qui, sont, qui sont refaits en ce moment. Oui, D'accord. Bon, et ensuite, nous devons requalifier le bourg. Alors, justement, quand on parle de requalification du bourg, c'est dans une dynamique, on imagine, de développement économique, mais également de bien-être de la population qui habite ce bourg de Saint-Anne, qui vit ce qui bourg de Saint-Anne. Absolument, il y a eu un appel à projet, ce qu'on appelle les petites villes de demain, oui. le PVD, dont la ville de Saint-Anne a été retenue. Uh -huh. Nous avons un porteur de projet, nous avons un porteur de projet en termes administratifs, c'est M. Bélon, Jean-François Bélon, qui s'occupe de ce projet-là. Uh -huh. Ce projet avait très bien. Et Donc, dans ce cadre-là, la requalification du bourg est inclue dedans. Donc, par conséquent, les études sont en train de se faire en ce moment, et nous avançons avec ce projet-là, parce que euh, il faut reconnaître que euh, le bourse se vit. Oui. Hein, Il euh, faut le redynamiser. Faut Petite re... ville de demain peut servir, à ça, peut servir et à ça. Ça peut se matérialiser, se voir concrètement pour la population dès la, avant la fin de la mandature Normalement, oui. Normalement, on va, vers ça. on va vers ça. Et puis, euh, nous avons au niveau euh, de l'aménagement la, du port de Galba. Mmh. Là aussi, il y a un, un, un gros projet qui est en étude, d'ailleurs, qui avance très bien pour euh, revoir euh, le port de Galba un port à vocation multiple mm -hmm. avec les quelques présanciers mais les marins pêcheurs et aussi les riverains qui peuvent venir et, et fonctionner convenablement au niveau euh, euh, du port de Galba face à le, la zone artisanale le petit village on a beaucoup parlé c'est vrai c'est normal du bourg, euh, des environnements mm -hmm. du bourg et les quartiers maintenant et Alors, les sections. les quartiers il faut savoir que euh, c'est vrai que depuis la première nature, et je dirais même très loin, quand je suis arrivé avec le père Lubet, il faut le parler de lui, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts dans les campagnes, parce que je suis issu des campagnes, des grands fonds, donc on a fait beaucoup d'efforts, mais dans les quartiers, au niveau des espaces de sport... Au niveau des espaces culturels intellectuels, par exemple les cyberbases, il faut savoir aussi, il faut rendre hommage à, à Bresaldo, mm -hmm. qui a fait, a mis en place un certain nombre d'espaces de cyberbases. Mm -hmm. ça, ça, c'est très bien pour la jeunesse. Mm -hmm. Il y a eu un gymnase de Bouville. Oui, mais, mais sur des, des questions, par exemple, relatives euh, euh, aux routes de, des sections, alors, alors c'est vrai que c'est, on, on sait que la population a besoin. Ce sont des réseaux de communication et de sécurité pour ces absolument. personnes. Absolument. Alors cette année, l'année ouais. dernière, mm -hmm. nous avons mis en place près de 900 000 euros. Mm -hmm. Pour euh, la, la réfection des routes et nous, allons, nous devons continuer encore. Alors, il y a eu pas mal de routes, euh, on a vu euh, euh, à fond vapeur, on a vu euh, la route qui relie entre le Moule et sainte anne oui. de l'autre côté, on a vu sur Modette. On a Mais vu, il y a une programmation, il y a d'autres routes, routes communales, communales. qui oui, seront. Oui, tout à fait. Oui. On va repartir sur une tranche pour cette année qui arrive. Euh, on ne doit pas dépenser plus d'un million d'euros. Vous n'avez pas donc le temps de vous ennuyer. Vous êtes un maire en fonction et au travail avec vos équipes. En fonction et au travail avec mon équipe. Merci en tout cas, Franck Baptiste, d'avoir accepté cette invitation. Un prochain question sans détour demain soir. Merci de nous avoir suivis ce soir et bonne soirée avec la suite de nos programmes.